Arnaud Guérin, bonjour. Vous êtes coprésident et directeur du développement de Cash Express Group, spécialiste de l'achat-vente de produits d'occasion. Bonjour. Effectivement, on œuvre dans ce secteur depuis une vingtaine d'années. Précisément, Arnaud, quel est le, le bilan euh, pour l'activité du réseau Cash Express sur l'année 2020 alors, écoutez, euh, il, est, euh, il est en demi-teinte parce qu'évidemment, comme beaucoup euh, de commerçants, on a été impacté par la crise sanitaire. Donc, si on s'en tient aux chiffres purs, on, on accuse euh, malheureusement une, une baisse euh, de chiffre d'affaires de, de l'ordre de 15%. Ceci étant, si on retraite un petit peu ces chiffres euh, pour se projeter sur une année qui aurait pu être normale avec la, les magasins ouverts euh, en totalité, on aurait finalement euh, certainement fait une progression record de l'ordre de 10%, puisque en étant fermé trois mois, c'est plutôt une baisse de 25% qu'on aurait dû accuser. Donc, euh, ça a été permis par une forte appétence pour notre concept pendant cette crise, qui a certes généré une baisse de fréquentation, mais qui a été compensée en partie par une augmentation du panier moyen. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos franchisés dans ce contexte alors déjà, on s'est mis en ordre de bataille. On n'a surtout pas relâché notre capacité d'écoute et de disponibilité. On a même redoublé d'efforts à ce niveau-là pour vraiment assurer la cohésion du groupe. Alors ça, c'est d'abord manifesté par une analyse des règles du jeu qui nous étaient imposées en termes de conditions d'exercice, puis de fermeture. Alors on a à chaque fois digéré effectivement tout ce qui nous venait de l'État pour le retranscrire à nos magasins et qu'ils aient la certitude de bien se comporter par rapport à tout ça. Après, évidemment, on a aussi travaillé sur un accompagnement au niveau des aides en vigueur et s'assurer que tous nos magasins avaient bien fait le nécessaire et, et obtenu ce à quoi ils avaient droit. On a beaucoup travaillé sur euh, des réunions à distance, des webinaires pendant cette période de confinement, à la fois pour euh, les assister par rapport aux problématiques euh, sanitaires qu'on vient d'évoquer, mais également pour mettre à profit cette période, on va dire, euh, sans activité euh, en magasin pour avancer sur des dossiers qui étaient en cours, euh, sur la vente en ligne par exemple, on a fait des ateliers thématiques. On a préparé la réouverture en mettant à disposition des outils spécifiques, c'était euh, le cas par exemple de modules de prise de rendez-vous via internet pour venir vendre des produits, se rendre en magasin, des systèmes de dépose de produits en express pour pas que les gens aient à patienter en magasin. Et forcément on a aussi beaucoup travaillé sur la communication de réouverture et la communication autour de ces nouveaux outils pour assurer la meilleure reprise possible à nos magasins. Ce qui a été le cas hein, puisque on a à chaque fois euh, lors des déconfinements constater euh, une recrudescence, de un retour de la clientèle euh, dans nos magasins euh, presque brutal quand on a été interrompu aussi longtemps, donc ça c'était très positif et surtout donc en termes de mesures spécifiques, on a choisi euh, chez Cash Express d'apporter un, un soutien financier, euh, si ce n'est inédit, euh, très important euh, vis-à-vis -vis de nos franchisés, puisqu'on a choisi au total sur les trois mois de fermeture d'abandonner deux mois totalement de redevance. Donc c'était un geste fort, on pouvait se le permettre. On a calculé effectivement notre capacité à épauler notre réseau et on a donc abandonné un mois pour la première période de confinement. On a reporté le deuxième mois pour l'étaler jusqu'à la fin d'année et on a également abandonné notre redevance du mois de novembre lors du deuxième confinement pour vraiment apporter le maximum de soutien. À, en tout cas, ce qui a été à notre portée en termes de franchiseurs Précisément, quel est votre point de vue sur le, le manque à gagner des franchiseurs comme vous par rapport à ces aides fournies au réseau On a tendance évidemment à se comparer à certains autres acteurs importants de l'économie que sont les bailleurs et pour lesquels l'État a tendu une main finalement un peu plus généreuse qui n'a pas forcément toujours été suivie d'effet d'ailleurs de la part des bailleurs. Mais de notre côté, on aurait pensé effectivement que des franchiseurs tels que nous et beaucoup d'autres sur le marché auraient mérité effectivement un petit coup de pouce qui aurait pu s'apparenter à ce qui était proposé aux bailleurs qui était... Euh, au, entre guillemets, de, de, des avantages d'ordre fiscaux, de crédit d'impôt, en fonction de ce qui a été abandonné par rapport à son, à son créancier. Donc, euh, notre créancier, nous, c'est notre partenaire. Euh, mais euh, il y a évidemment beaucoup d'emplois qui sont euh, concernés derrière. Euh, chez, les, chez, les, chez les franchiseurs comme nous, il y a, il y a évidemment aussi des hommes. Il y, a, il y en a dans les magasins, mais il y en a aussi au niveau des têtes de réseau. Et euh, on a trouvé effectivement un, un, un, peu, un, peu, sèche, un peu sec l'accompagnement qui était proposé euh, euh, par l'État, enfin, si on peut parler d'accompagnement, puisqu'effectivement, on était euh, tributaires d'aide basique, mais pas d'aide pas renforcée. Euh, et ça ne poussait pas forcément à faire, à faire le genre d'effort qu'on a pu faire, nous. On l'a fait quand même, on n'attendait pas cette aide pour le faire. Mais bon, c'est vrai qu'on a, on a, on a quand même trouvé qu'il y avait un, un pan, un, un chaînon important de l'économie, du commerce organisé aujourd'hui, qui était un petit peu, euh, si ce n'est mis de côté, euh, pas considéré comme il le devrait. Euh, euh, dans cette, dans, dans cette période un peu tourmentée. Vous pensez que votre appel finira par être entendu Écoutez, je, euh, je, je, je l'espère. Euh, entre nous, je reste quand même assez sceptique. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de l'écho euh, très marqué, mais euh, peut-être que je me trompe. Et si je me trompe, euh, là, je, je m'en satisferai. <rire> je, je, je vous le souhaite en tout cas. Euh, quelles sont les perspectives pour Cash Express sur, sur l'année 2021 alors, écoutez, euh, en termes de développement, elles sont euh, positives, hein, puisque après une année 2020 où on a quand même, malgré euh, tous, ces, tous ces problématiques, euh, euh, réussi à ouvrir sept magasins. Pour 2020, ce n'est pas moins de dix de magasins qui sont déjà euh, dans les tuyaux. Hein. On en a quelques-uns qui sont en cours d'ouverture imminente et, et d'autres qui vont arriver. Alors là. On, on couvre à peu près le premier semestre déjà avec ces 10 magasins. Et puis après, on ne désespère pas de séduire de nouveaux candidats pour faire encore une meilleure année et qui nous permettra effectivement d'enchaîner sur un deuxième semestre à la hauteur du premier. Bon, C'est vrai qu'il y a des difficultés en termes de recrutement qui commencent à se faire ressentir du fait de l'absence de salons professionnels qu'on les connaît, à commencer par franchise expo qui finalement n'aura lieu qu'en septembre. Donc ça fera, on a calculé deux ans et demi sans salon de la franchise à Paris. Et euh, évidemment, on avait pas mal d'élan, mais on commence à sentir effectivement qu'il y a un petit ralentissement avec euh, un doute euh, bien légitime de la part des gens qui souhaitent euh, entreprendre et qui euh, en patientent un petit peu pour se lancer dans l'aventure. Mais on sent que tout ça fasse décanter peut-être un peu brusquement et qu'on risque d'avoir un afflux euh, assez important quand on y verra un peu plus clair. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés existants par rapport à votre gestion de la crise oui, oui, oui, on a été effectivement récompensés par des témoignages tout à fait chaleureux de la part de nos franchisés qui n'étaient pas dupes sur le fait qu'on n'était pas du tout obligé de faire ce qu'on a fait. Que pour autant, on avait, entre guillemets, outre les aspects financiers, assuré, comme on peut dire, le suivi et le soutien de nos magasins, tant en termes techniques que stratégiques. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est cette abandon, redevance pardon, qui a été un petit coup de pouce supplémentaire. Et dans les périodes qu'on traverse, le moindre coup de pouce est bon à prendre. De quelle manière vous avez été amené à faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter on va dire, aux circonstances bah Écoutez, vous savez, notre activité repose beaucoup sur notre capacité à acheter des produits aux particuliers. Donc, c'est à la fois un aspect très positif au moment où le marché de la seconde main est vraiment sous les feux des projecteurs de manière très positive. Mais d'un autre côté, par rapport aux conditions sanitaires, le fait de... Déjà, le fait de reconsommer normalement, de venir acheter des produits dans un magasin, ce n'est pas toujours évident pour la clientèle. Mais alors, en plus, se déplacer avec des produits qu'on veut vendre, donc il y a une, une forme de logistique qui doit être mise en place. Et donc, il a fallu fluidifier au maximum les flux clients qui venaient vendre les produits. Donc, effectivement, on a mis en place un système de prise de rendez-vous. Donc, les clients pouvaient, comme, comme auparavant, venir sans rendez-vous. Mais pour les rassurer et leur donner toutes les possibilités de vendre dans les meilleures conditions, ils avaient aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour être reçus de manière prioritaire à l'heure fixe dans le magasin qu'ils souhaitaient. Et une autre euh, démarche intermédiaire consistait à leur permettre de déposer de manière express leurs produits, c'est-à-dire qu'au lieu de leur acheter et de leur payer tout de suite, on avait donc un, un accueil, et on l'a toujours d'ailleurs puisqu'on a gardé ces outils-là, un accueil, euh, euh, comme je l'ai évoqué, express, qui leur permettait de déposer leurs produits, de repartir aussitôt avec une preuve de dépôt et de ne venir que lorsque le produit était testé et prêt à être payé. Est-ce que vos clients ont apprécié ces innovations Et plus généralement, est-ce que la vie de vos clients est une notion importante pour vous ah oui, Bien sûr, oui, tout à fait. Est le premier critère, effectivement, pour continuer à travailler sur tous ces outils, c'est la satisfaction du client. Et euh, on tend, évidemment, aujourd'hui, euh, à la fois à s'approprier euh, tous les outils euh, qui sont sur le marché du neuf euh, auquel les gens sont habitués, mais à aller encore plus loin sur nos spécificités de métier pour leur proposer. Euh, euh, le meilleur et aujourd'hui le juste équilibre évidemment souvent les évolutions du concept tournent autour des canaux digitaux tout l'enjeu pour nous est de trouver le juste équilibre entre la bonne exploitation de ces outils qui montent fortement en puissance sans abandonner notre ADN magasin qui reste effectivement d'être avant tout des acteurs physiques avec des gens qui se déplacent dans nos magasins donc il faut trouver cet équilibre là aujourd'hui on ne se précipite pas mais on est en bonne voie effectivement d'avoir aujourd'hui un éventail de produits qui doit satisfaire notre client fidèle qui veut continuer à aller en magasin et le client un peu plus en découverte ou à distance qui lui va pouvoir consommer dans les meilleures conditions via les outils digitaux. Est-ce que vous auriez envie de dire aux candidats à la franchise qui hésitent actuellement pour les convaincre de rejoindre Cash Express Écoutez, aujourd'hui, nous, avons la chance d'avoir un concept qui concilie, on est les premiers à le revendiquer au et fort, qui concilie deux vertus essentielles, qui sont l'économie et l'écologie. D'un côté, un concept qui permet de booster son pouvoir d'achat en vendant ses produits et également en achetant des produits moins chers avec toutes les garanties nécessaires. Et de l'autre côté, une démarche naturellement écologique consiste à recycler ses produits et leur donner une deuxième vie et donc à limiter son empreinte carbone par rapport à de la consommation plus traditionnelle dans le, le secteur du neuf. On a d'autres vertus en dehors du concept en lui c'est que nous euh, s'attaquer à des terrains géographiques euh, aujourd'hui qui laissent euh, de belles perspectives de développement. On a vu avec cette crise que l'attachement du client euh, à la consommation responsable, locale et à, à l'attention portée au commerce de proximité était euh, très importante et nous on coche entre guillemets toutes ces cases. Donc euh, bon euh, sans fausse modestie on a tendance à penser effectivement qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de concepts euh, qui permettent de se projeter euh, dans cette perspective là. On pense avec malheureusement euh, la crise qu'il va y avoir des gens qui vont être en recherche de nouvelles activités mais également qui vont être en recherche de nouveaux lieux d'exercice et on sait bien qu'il y a une tendance à s'extirper, on va dire, des milieux les plus urbains. Et Nous, aujourd'hui, vous le savez, on a un format de magasin dit e compact ou de proximité qui permet de s'attaquer à des zones de chalandise plus modestes qu'auparavant et les terrains de jeu sont aujourd'hui très variés. Donc on pense pouvoir satisfaire des candidats très, très différents et qui pourront exploiter le concept proche de chez eux ou dans des lieux qui leur permettront encore une fois de s'extirper de milieux urbains très denses. Voilà. Arnaud Guérin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes coprésident directeur du développement de Cash Express Group et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup.